Bonjour les amis, je vous ai déjà parlé du market profile et je reviens sur cette technique parce que je pense que ça peut vraiment vous aider à améliorer vos performances en trading, améliorer vos gains et faire des trades plus efficaces et gagner donc plus d'argent. Donc le market profile c'est une technique qui n'existe pas depuis très très longtemps donc elle existe depuis 1984 mais ce sont euh, le plus souvent des traders professionnels qui utilisent cette technique. Pourquoi Parce qu'elle est bien sûr très efficace et qu'elle vous donne un avantage certain par rapport à, à d'autres techniques. Pourquoi Parce que très souvent à l'ouverture des marchés vous avez des indications qui vous permettent de prévoir ce que euh, le marché va faire dans les minutes et les heures qui suivent. Donc comme vous le voyez on a devant moi donc un graphe en market profile et si on regarde l'équivalent sur des bougies vous voyez qu'on a des indications totalement différentes et l'intérêt du market profile c'est de savoir interpréter ce qui s'est passé à l'ouverture et donc ce qui va probablement se passer. Le seul livre que je connaisse est celui-ci. Donc euh, ce livre en français donc Le Market Profile de James Dalton et Eric Jones et Robert Dalton. Donc c'est un livre euh, bon, qui vous explique les, les, différentes, euh, les différentes techniques mais qui finalement euh, s'avère assez euh, compliqué à mettre en pratique. Donc moi j'ai analysé tout ça, j'ai mis tout ça sous forme euh, d'une formation à laquelle vous pouvez, euh, vous pouvez vous rendre donc sur cette formation et acquérir donc les techniques qui sont expliquées dans ce livre mais de manière beaucoup plus claire à mon sens. En tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire et il semble d'après les retours que j'ai de mes étudiants que ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, j'ai créé des vidéos et puis donc euh, j'explique chaque fois les, les différentes parties, les différentes techniques euh, donc, euh, du market profile comme ici les ouvertures. Donc euh, par exemple si on est sur le DAX et eh bien euh, on va attendre 8h-9h 8 heures, heures, donc euh, l'ouverture du cash en fonction que vous êtes, moi je suis à Tenerife vous êtes probablement en France ou ailleurs donc il y a un décalage d'une heure donc chez moi l'ouverture est à 8h, en France elle est à 9h et donc on a différentes configurations comme par exemple un open drive où l'ouverture se fait de cette manière-ci vous voyez. Le marché qui part dans un sens et eh bien on sait à ce moment-là en fonction de ça ce qui va probablement se passer dans le courant de, de la journée et envisager donc de trader à ce moment-là en fonction de, des prévisions que nous donne le market profile. Donc on a l'open drive, on a donc vous voyez on a une ouverture ici et puis on sait que le marché va probablement faire x points par rapport à ce qu'il a fait à l'ouverture. Donc on a l'open test drive, vous voyez j'explique un petit peu ce que c'est, ce qui se passe et donc tout ça est expliqué dans ma formation et ça vous aide réellement euh, à envisager, à déterminer dès euh, l'ouverture du marché. Vous attendez donc euh, la fin de, de l'ouverture du marché et vous pouvez à ce moment-là vous positionner tout à fait calmement, tranquillement, en ayant une grosse probabilité de, de réussite et que le marché suit vraiment les prévisions que nous a donné le market profile. Donc c'est un avantage très très intéressant donc chaque fois que vous, vous voyez par exemple une ouverture vous pouvez déterminer en fonction de, de la forme donc de l'ouverture, vous voyez la ligne bleue ici et eh bien vous savez probablement durant euh, euh, l'heure qui suit l'ouverture Avez une probabilité de réussite très importante parce que vous savez ce que le marché va faire. C'est d'ailleurs ce qui caractérise de la personne donc qui a créé cette technique on dirait que c'était l'homme qui savait où allait aller le marché. Donc vous voyez on a parfois des mouvements très importants, très intéressants et vous voyez lorsqu'on a un marché qui ouvre comme ici qui part vers le haut et bien on sait que le marché va continuer à aller euh, vers le haut. Donc on peut également euh, splitter les ouvertures donc ça nous permet de voir à ce moment-là ce qui se passe et vous voyez on a euh, chaque demi-heure on a une lettre différente. Donc ici ça commence par la lettre A puis la deuxième demi heure la lettre B puis on voit la lettre C durant la demi-heure qui suit. Donc on est toujours en 30 minutes donc chaque euh, lettre différente correspond à 30 minutes et donc on peut à ce moment-là déterminer aisément donc sans se précipiter ce qui va se produire dans la demi-heure, dans l'heure qui suit et ainsi déterminer dans quel sens trader. Donc c'est vraiment un avantage très important par rapport aux bougies aux bougies classiques donc, et même avec d'autres indicateurs puisque les indicateurs classiques que ce soit RSI, stochastique ou d'autres indicateurs vous donnent toujours une indication de ce qui s'est passé mais pas suffisamment ce qui va se passer dans, dans le futur. Et C'est pour ça que le market profile a un gros avantage par rapport euh, aux indicateurs classiques parce qu'on arrive à prévoir avec une, un taux de réussite très important ce qui va se passer. Donc on a, on a une possibilité donc, de, de déterminer euh, avec euh, je ne vais pas dire une certitude mais avec une probabilité bien plus grande qu'avec les autres indicateurs ce qui va se dérouler dans la journée. Et ça vous pouvez l'utiliser donc euh, sur différents indices, sur, théoriquement sur, toutes les, sur tout ce que vous pouvez trader mais principalement euh, les indices c'est très intéressant. Moi je trade le DAX euh, avec ça je trade le, le Dow Jones et encore euh, d'autres valeurs mais si vous vous contentez du DAX au départ c'est très suffisant et vous allez pouvoir donc euh, de cette manière-là arriver à avoir de, de très bons résultats. Donc si vous voulez euh, accéder à, à cette technique, à cette formation donc vous pouvez la trouver sur mon site euh, donc, euh, Se former au trading. Alors, un petit peu à ouvrir là, voilà. Donc et dans mes formations vous avez donc euh, euh, ma formation euh, Scalping Complète plus Market Profile où vous avez également euh, la formation uniquement au Market Profile. Si vous avez déjà une de mes formations ou si vous avez déjà de l'expérience en trading eh bien je vous explique ici donc tous les avantages que vous avez à utiliser euh, cette technique. Donc, vous pouvez écouter la petite vidéo qu'il y a ici. Au dessus et vous avez la possibilité de l'acquérir donc vous allez en fin de page donc vous voyez vous pouvez la payer actuellement en 4 x 287 ou une fois 997 euh, pour le moment elle n'est pas encore totalement terminée mais vous avez bien sûr euh, accès à tout ce qui est déjà publié et au fur et à mesure donc, de son développement, donc je suis toujours en train de travailler sur le développement de cette formation et eh bien vous aurez l'avantage d'acquérir la formation et de recevoir la suite des vidéos sans payer euh, de supplément. Donc moi je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette technique qui va vous permettre vraiment d'avoir un avantage certain et d'améliorer sans aucun doute vos performances. Donc vous voyez ici vous pouvez splitter et ensuite euh, déspliter cela et en fonction donc des ouvertures vous aurez euh, une idée euh, assez précise de ce qui va se passer. Alors on, on trade sur le futur, enfin les, les graphiques sont donnés sur le futur mais vous pouvez très bien trader euh, les CFD également puisque les CFD vont suivre les mouvements des futurs donc il euh, n'y a aucune obligation à trader sur les CFD. Vous pouvez très bien avoir les signaux euh, en live comme ceci sur le futur, sur la plateforme que j'utilise. Moi j'utilise la plateforme Tradovate qui est hyper, euh, hyper bien, moi j'adore cette plateforme parce que j'ai essayé d'autres plateformes comme Sierra qui est vraiment euh, euh, très très difficile, la prise en main est très difficile et ici moi j'ai appris très facilement à utiliser cette plateforme. En plus de ça vous avez également le carnet d'ordre donc vous pouvez vraiment apprendre à trader comme des professionnels. Avec des outils professionnels. Donc euh, Tradovet est un très bon broker et une très bonne plateforme, d'ailleurs il vient d'être racheté 115 millions euh, par une autre société, par un, une autre plateforme et un autre broker. Donc euh, je peux vous dire que c'est vraiment une plateforme qui fonctionne extrêmement bien et euh, qui n'est pas chère donc euh, vous pouvez avoir les signaux en live pour euh, 23 euros par, par, euh, par mois. Donc c'est vraiment tout à fait abordable et elle est très très facile d'utilisation, très rapide, très souple. Donc euh, j'explique son fonctionnement également dans ma formation. Et euh, j'ai créé également un groupe sur Facebook avec euh, mes étudiants donc, euh, qui peuvent poser les questions et on partage nos résultats et on partage également euh, notre évolution donc ce qu'on apprend à utiliser avec le, le market profile. Ça fait pas des années que je l'utilise, je l'ai découverte euh, il, y près, euh, il y a à peu près un an mais euh, je l'ai tout de suite adopté parce qu'une fois que vous avez cet outil vous ne pouvez plus vous en passer. Voilà, donc euh, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé à améliorer vos performances, et eh bien je vous invite à vous intéresser à cette technique, donc le market profile. Éventuellement, vous pouvez lire, vous pouvez acheter le livre, donc le market profile. Mais euh, je dirais qu'il il est parfois un petit peu euh, rébarbatif, pas toujours évident de suivre les indications, ce n'est jamais qu'un livre donc je trouve qu'avec des vidéos on va plus loin et plus vite. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo très rapidement. Mettez un pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo partagez la abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous vous intéressez aux techniques de trading. Donc ça fait quelques années que j'étudie toutes les techniques qu'on peut trouver qui sont intéressantes et quand je trouve donc des, des techniques de plus en plus intéressantes et eh bien j'en fais des formations et j'en fais partager euh, donc les bénéfices à mes étudiants. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.